Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non. Ah, pas tout à fait, on est un petit peu décalé, on est dans le potager de, de deux de nos copains là ici qui ont donc une bordure d'iris euh, le long de, de leur parcelle et ces iris nécessitent un entretien euh, régulier, disons tous les 3-4 ans. Ceux-ci ont 3 ans de plantation, donc euh, il est temps d'intervenir. Alors on est ici le 1er août je crois et ce c'est tout à fait le bon moment pour pour réaliser ce genre d'intervention. On peut voir que les, les tiges ont été coupées ici, les tiges florales, ce qui est vraiment très bien. Il faut éviter après floraison que ces iris ne montent et eh bien ne montent en graines et épuisent un petit peu les, les rhizomes. Euh, mais il y a encore une opération à réaliser de temps en temps. Hein, euh, et c'est maintenant en été que ça se passe. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit, on va le faire ensemble. Euh, je tiens quand même aussi à vous préciser que ça ça ne concerne que les iris euh, des jardins ou iris d'Allemagne, c'est-à-dire iris germanica, les iris hollandica ou reticulata par exemple, qui poussent sur des bulbes et non pas sur des rhizomes, ne sont pas concernés par cette opération. Voilà. Allez, on se met en route, on va commencer par arracher... Euh, ces iris, hein, ni plus ni moins, et puis on continue ensemble pour voir le, les opérations qui vont suivre. Bien. Alors voilà, donc ces iris étaient plantés en, en bordure du chemin, lui-même en gazonné, ça nous donne des, un, peu, un envahissement un peu de, des massifs euh, d'iris par euh, l'herbe environnante, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas forcément apprécié non plus par les iris. Donc euh, rien qu'à ce titre là, ça permet aussi un petit peu de débarrasser ces, ces iris de, de cette herbe. Mais c'est pas l'objet, euh, disons, principal de, de cette opération. Euh, L'idée, c'est quand même de nettoyer un petit peu les rhizomes. Alors, pour rappel, voilà, le rhizome, c'est ça, hein, d'accord C'est cette partie euh, qu'on voit un peu émerger, hein, d'ailleurs à peu près à moitié euh, du sol. Ça, c'est le rhizome. Alors, sur le plan biologique, c'est une tige. C'est pas une racine, d'accord Les racines, elles sont ici en dessous. Voilà, hein, voilà. Ça, c'est une tige transformée dont la, la principale fonction est d'assurer la propagation de la plante mais c'est également un organe de réserve et c'est précisément ces rhizomes qui nous intéressent aujourd'hui qui motivent un petit peu cette opération puisque l'idée ça va être de ben voilà, ici par exemple je débarrasse les rhizomes que je rencontre voilà, de petits morceaux qui seront pas forcément très beaux très jolis, qui seront un peu, un peu plus petits un peu plus faibles on va également enlever les voilà, les feuilles un peu mortes, comme ça. Et puis, on va garder bien des racines en dessous. Voilà, on va les nettoyer un peu. On sélectionne sur l'ensemble du massif les plus beaux rhizomes, comme cela. On va, tu veux me filer les ciseaux une seconde, s'il te plaît? Voilà. On va retailler de cette manière. Habiller un peu les racines également. <rire> voilà merci Habiller également de, de cette manière le système racinaire et puis on va les remettre en terre de nouveau à fleurs comme ça mais surtout en les resserrant et donc le, le but avoué clairement de, de, cette, de cette opération c'est de retrouver une floraison bien dense de retrouver des massifs bien compacts, bien florifères si on ne fait pas ça, avec le temps ces rhizomes ici surtout au centre vont occuper beaucoup d'espace, les tiges seront beaucoup plus, les tiges en particulier florifères seront beaucoup plus espacées les unes des autres et on va avoir un, une occupation sur le sol très importante pour très peu de fleurs. Donc, le, le rapport sera plus bon. Donc, de cette manière-là, on, on obtient, on va reconcentrer un petit peu les iris par, par tâche, ici, dans, dans le cas qui nous préoccupe, ici. Et surtout, on va assurer à nos amis, là, pour le coup, une floraison beaucoup plus importante à partir du printemps prochain, puisque les iris germanica fleurissent au printemps. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu une exception. Euh, la division de touffes, par exemple chez les vivaces, se, se, se réalise en automne ou en hiver. C'est une exception. Chez l'iris euh, germanica, en tout cas, c'est une opération à laquelle il faut procéder. Je dirais entre euh, entre mi-juillet et fin août euh, idéalement c'est bien quoi. Le, voilà donc là on est début août c'est tout à fait idéal surtout qu'il vient enfin de pleuvoir avec euh, avec la canicule qui nous préoccupe et la sécheresse qui nous préoccupe depuis des semaines et des semaines on vient enfin d'accueillir un peu d'eau euh, la, la terre est tout à fait idéale pour procéder quoi voilà voilà alors donc voilà les les morceaux un peu de rhizome je vais vous montrer un exemple hein. ici c'est voilà c'est tout mou hein. il y a ça c'est du rhizome qui est plus très bon, enfin, voire plus bon du tout ici en l'occurrence. Et ce sont des, des morceaux qu'il convient de, de nettoyer. Alors le plus gros est terminé ici, mais je vous en ai gardé quelques exemples. Voilà un petit peu, hein. ben Voilà, on retrouve la peu florale de, de l'année dernière, ici du printemps dernier. De cette année donc, début d'année, printemps, voilà, au milieu. Et je vais me séparer, alors... On fait attention de bien couper aux endroits où c'est facile à voir, hein. il y a des intersections naturelles, on va dire, des rétrécissements comme ça, dans les là où le rhizome s'est prolongé. Et voilà, ça c'est un morceau de rhizome que je... que je ne vais pas garder, donc je vais me séparer. Voilà, je vais garder ce jeune morceau ici, en nettoyant un peu, voilà. D'accord les racines que j'ai bien pris soin de débarrasser des racines de chien d'ombre qui pouvaient subsister, puisqu'il y en avait beaucoup ici au niveau du, du sol. J'habille un petit peu les racines. Et voilà, on redémarre sur quelque chose de neuf qui sera de nouveau très florifère dès le printemps prochain. Euh, une précaution, enfin euh, ça va de soi quand même, mais je le, je le précise tout de même. L'arrachage se fait à la fourche-bêche et non pas à la bêche pour éviter de venir sectionner euh, des rhizomes qui pourraient être intéressants, et euh, eh bien à des endroits euh, non souhaités, quoi. Hein. Voilà. Un autre exemple, hein, peut-être. Voilà. Euh, J'ai encore un peu de racines de mauvaises herbes dedans, d'ailleurs, d'adventice. Voilà ici. Voilà. Ça, faut vraiment faire très attention de ne pas replanter ça avec ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas et ça ici ça ne m'intéresse pas non plus je coupe et je vais replanter cette partie là voilà ici un bel exemple hein, le, le rhizome a été abîmé ou rongé peut-être hein, par un un petit animal amateur de voilà de ce type de d'alimentation, comme les compagnols, par exemple, on va pas le garder, voilà, on coupe, on nettoie un peu, petit habillage des racines, attention, aux racines de mauvaises herbes, toujours, et voilà, hop ça c'est prêt à être remis en terre, donc voilà un exemple peut-être d'un peu plus près, un peu plus lisible, ça ici, cette partie de rhizome ici, je ne vais pas la conserver, d'accord, ça je garde, ça, je nettoie un peu. Voilà. Voilà. Ça, je vais donc casser cette partie-là. Ça, donc, je m'en sépare. Ça, je conserve. On veillera à venir ici euh, enterrer en laissant la partie supérieure émerger par rapport au sol. Un petit coup de ciseau, et voilà. Mon rhizome est prêt à être remis en terre, avec juste peut-être un petit habillage au niveau des racines. Voilà. Alors nous allons donc procéder à la replantation de ces iris, en veillant encore une fois à ce que cette partie supérieure du rhizome reste émergée par rapport au sol. Hein voilà, donc on va les remettre en place un peu. Voilà. Juste comme ça. Voilà, c'est suffisant, cette partie ici reste bien à fleur du sol. Pas d'inquiétude pour ceux qui penchent comme ça, hein, ils vont se redresser. Hein. Voilà, On va y a bien enterrer les racines puisque elles, par contre elles doivent se retrouver bien en terre. Et on va essayer de reconstituer des massifs relativement denses voilà, qui vont nous proposer une floraison très localisée et l'effet de masse est souvent recherché quand même avec ce type de plantes. Hein. Voilà. Voilà, on va continuer comme ça sur toute la longueur, on va tous les remettre en terre. Bon voilà, donc le massif est terminé, clairement euh, repiqué après éclaircissage. Euh, L'idée est bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, est de laisser les rhizomes bien bien apparaître, hein, affleurer euh, au niveau du sol, euh, un bon arrosage, ça s'impose, et puis euh, une surveillance de cet arrosage, disons un arrosoir là sur cette surface. Euh, un arrosoir toutes les, toutes les trois semaines devrait suffire euh, et c'est l'assurance ici donc de après avoir régénéré ce massif d'iris c'est l'assurance d'obtenir une très belle floraison beaucoup plus dense euh, l'année prochaine vous planterez vos iris dans un sol euh, bien drainé hein, l'excès le, le, d'humidité ne convient pas aux iris euh, germanica euh, un sol plutôt fertile sans excès toutefois est neutre euh, au niveau du ph euh, ou à tendance basique mais en tout cas pas de sol acide pour ce type d'iris sachez également, alors je n'en ai jamais vu jusqu'à présent mais il existe a priori des variétés d'iris euh, remontants, c'est à dire qui, qui ne seront pas grimpants, hein, c'est parce qu'on entend par remontant mais qui seront capables euh, de proposer une seconde floraison généralement un peu, un peu moindre que la, que la première floraison du printemps, qui seront capables donc de proposer une seconde floraison à l'automne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao